Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode d'une série qui vise à expliquer le fonctionnement du réseau Lightning, le Lightning Network en anglais. Euh, si vous n'êtes pas très familier forcément avec euh, déjà en quoi consiste le réseau Lightning, je vous invite à, à aller voir peut-être des articles ou des vidéos, donc il y en a pas mal sur le net, euh, je vais en mettre quelques-unes en, en description, ça sera pas du tout exhaustif. Mais voilà, ça vous permettra d'avoir une idée déjà de ne serait-ce que ce à quoi c'est censé servir puisque je ne le couvrirai pas forcément ici. Là, le but, c'est vraiment de, de, de voir comment ça fonctionne. Bien, euh, donc le réseau Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement. Et donc, avant de voir l'aspect réseau, c'est important quand même de déjà comprendre ce qu'on appelle un canal sur Lightning, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans, dans les premiers épisodes, et notamment dans celui-ci. Donc, euh, voilà, sans plus d'introduction, allons-y. Donc on voit ici un, un canal de paiement entre deux protagonistes qui interagissent sur le réseau Lightning, donc Alice et Bob. Donc chacun a son nœud qui est représenté par le, le cercle. Et donc le canal entre les deux est représenté par ce segment. Euh, donc ce canal, il y a des fonds dessus. Et donc euh, dans notre cas d'exemple, il y a 100 000 Satoshi dans le canal du côté d'Alice et 30 000 du côté de Bob pour un total de 130 000 Satoshi. Alors peut-être une parenthèse avant d'aller plus loin sur le Satoshi, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais donc le Satoshi, c'est comme Bitcoin, c'est juste une unité différente. Au même titre qu'un centime, c'est un euro en fait, mais une unité différente. Et donc un centime, c'est un centième d'euro. Et donc ici, un Satoshi, c'est un cent millionième de Bitcoin. Donc c'est-à-dire 0,00000001 Bitcoin. Ou autrement dit, un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Donc, c'est vraiment juste une unité euh, pour compter. voilà. Et donc, de plus en plus utile à mesure que Bitcoin gagne en, en valeur par rapport aux au, au produits de consommation euh, courants. À une époque, on, on, on achetait une pizza avec, euh, avec 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, euh, il est plus facile de compter en satoshi. Bref, donc ici, ce qu'on voit, c'est que donc on a un canal avec des fonds dessus. Et donc, la notion qui est importante à bien comprendre ici, c'est la notion de côté sur le canal. Il y a le côté de Alice et le côté de Bob. Et ça a une signification. Donc ici, comme j'ai déjà dit, il y a 100 000 Satoshi dans le canal du côté d'Alice et 30 000 Satoshi dans le canal du côté de Bob. Et donc le total, la somme des deux, c'est ce qu'on appelle la capacité du canal, c'est quelque chose qui est fixe, qui est décidé à l'ouverture du canal, mais ça on le verra dans un prochain épisode. Bien, maintenant nous allons voir une transaction euh, sur ce canal. Donc mettons qu'Alice, par exemple, souhaite envoyer 40 000 Satoshi à Bob sur ce canal. Donc elle le fait et donc au début il y avait 100 000 satoshi dans le canal du côté d'Alice et 30 000 du côté de Bob. Et bien une fois que Alice a envoyé les 40 000 à Bob, logiquement il y a 60 000 satoshi du côté d'Alice et 70 000 du côté de Bob. Ce qu'on constate, comme on s'y attendait, c'est que la capacité elle est restée constante, c'est-à-dire que la quantité totale de Bitcoin locké dans le canal, elle elle est restée constante. Et la transaction elle a pu avoir lieu tout simplement parce que Alice avait suffisamment de satoshi de son côté, elle voulait envoyer 40 000 satoshi et elle en avait 100 000. Donc 40 000, c'est bien inférieur à 100 000, donc elle a assez de fonds pour faire l'envoi. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas assez de fonds. Et donc mettons que Bob, euh, il a 70 000 Satoshi de son côté, maintenant que Alice lui en a envoyé, et il veut lui renvoyer 80 000. Bah là, Bob il peut pas, parce que s'il faisait ça, il se retrouverait avec un solde négatif, c'est-à-dire un nombre négatif de, de Satoshi de son côté du canal, moins 10 000 en l'occurrence, et ça, c'est pas permis. Donc la transaction, elle est tout, tout simplement invalide, elle ne peut pas avoir lieu. Autrement dit, sur Lightning, au sein d'un canal, vous ne pouvez pas envoyer des bitcoins que vous ne possédez pas. Alors, une autre représentation qui peut être utile pour représenter l'allocation euh, des fonds dans un canal, c'est-à-dire où est-ce qu'il se situent, euh, c'est la, la représentation en curseur. Donc, on revient à notre exemple à l'état initial où Alice avait 100 000 Satoshi et Bob 30 000. On voit qu'Alice, elle a un peu plus de 3 fois plus de Satoshi que Bob, et donc c'est logique, le curseur qui représente un peu où se trouve le capital en proportion, et bien il est plutôt du côté d'Alice. Et une fois qu'Alice fait la transaction de 40 000 satoshi vers ben Bob, Alice a 60 000 satoshi et Bob 70 000, donc le curseur il est légèrement du côté de Bob, il y a Bob a un peu plus de la moitié des fonds, mais bon, grosso modo c'est à peu près au milieu. Donc cette représentation en curseur, elle est utile, notamment pour voir où les fonds sont alloués, si le canal est équilibré, on verra un peu plus tard ce que ça signifie. Donc finalement ce qu'il faut retenir de ce premier épisode, c'est d'une part que la capacité d'un canal, c'est-à-dire le total de bitcoins qui sont présents sur ce canal, est fixe. C'est un peu comme le diamètre d'un tuyau. Euh, ça définit combien d'eau va pouvoir passer, et on ne peut pas le changer après. Et donc ça définit le maximum qu'on peut envoyer en une seule fois dans le canal, si toute la liquidité est du même côté. Prenons un exemple où euh, Alice, Alice pardon, a 130 000 satoshi de son côté, et elle veut les envoyer à POB. Ben, en une seule transaction, elle ne pourra envoyer qu'au maximum 130 000 satoshi. Par contre, bien entendu, Bob peut ensuite renvoyer les fonds du côté d'Alice, les 130 000 ou moins. Et donc cette limite de la capacité, cette limite des 130 000 Satoshi en l'occurrence, c'est la limite pour une seule transaction. Et ça n'est ne, pas du tout une limite pour le nombre total de transactions ou le volume total de, de Bitcoin qu'on peut transacter au sein de ce même canal. Et ensuite, là on était dans un cas très particulier où toute la liquidité est du même côté. Maintenant, si on est dans un cas plus général où la, les fonds sont répartis d'un côté et de l'autre, et eh bien la règle, c'est qu'on peut envoyer au maximum ce qu'on a de son côté du canal. Donc notre exemple ici, 100 000 satoshi du côté d'Alice, 30 000 du côté de Bob. Et eh bien dans ce cas-là, Alice peut envoyer au plus 100 000 satoshi à Bob, et Bob peut envoyer au plus 30 000 satoshi à Alice. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode, vraiment introductif sur euh, le Lightning Network où nous avons vu grosso modo quelles sont les règles et comment fonctionne un canal de paiement.